Bonjour, c'est Franck Fazian, la région Guadeloupe et la l'ADEME, avec le soutien de l'Europe, vous invite au village de l'économie circulaire le samedi 20 octobre de 9h à 18h au mémorial Act. Objectif zéro déchet en 2035. Rien ne se jette tout se transforme Venez découvrir des initiatives surprenantes et innovantes en Guadeloupe. Aquaponie, Repair Café, Givebox, Free Prix, consommer Local. Une Guadeloupe zéro déchet, c'est possible avec l'économie circulaire. Et plus d'infos sur le site www.regionguadeloupe.fr et sur la page Facebook Région Guadeloupe.